Yaurana, manavai Lexinesia, Totato Pu tapio Fari. Trouver la bonne agence immobilière peut faire toute la différence dans ton expérience d'achat, de vente ou de location de maison. Voici cinq astuces pour t'aider à choisir le professionnel qui te convient le mieux. En général, il faut rechercher une agence expérimentée et spécialisée. Mais ces critères ne sont valables uniquement qu'à l'international. En effet, en Polynésie française, les agences immobilières couvrent le même territoire et sont rarement spécialisées. Les îles principales sont Tahiti et Moria, puis viennent les Raromatei, les archipels des Tomotougambiers, les Australes et les Marquises. Voici donc nos 5 astuces. 1. Recommandations et avis. Demande à ta famille, tes amis, tes collègues s'ils ont des recommandations. Consulte également les avis en ligne pour avoir un aperçu de l'expérience des autres clients avec l'agent immobilier en question. 2. L'autorisation délivrée par la DGAE, la direction des affaires économiques, assure-toi que l'agent immobilier possède sa carte professionnelle valide. Et vérifie s'il a des obli les obligations légales telles que la garantie financière bancaire et la responsabilité civile professionnelle. 3. Communication et disponibilité. Une bonne agence immobilière doit être facilement accessible et réactive. Des appels, emails et messages doivent être traités rapidement et un agent disponible pour organiser des visites. Ou répondre à tes interrogations 4 le relationnel il est important de choisir avec qui tu te sens à l'aise et en confiance lors des entretiens pose des questions sur leur approche de travail leur style de communication et leur philosophie en matière de service à la clientèle et enfin la cinquième astuce la compatibilité avec tes besoins Assure-toi que l'agent est en mesure de répondre à tes besoins spécifiques en termes de budget, de type de propriété ou de délai. Un bon agent doit être en mesure de s'adapter à ta situation et à tes objectifs. Donc, pour résumer, choisir la bonne agence immobilière est essentiel pour une expérience d'achat, de vente ou de location réussie. En suivant ces astuces, tu seras en mesure de trouver un professionnel compétent, fiable et à l'écoute de tes besoins.